Salut tout le monde, bienvenue, je m'appelle Thomas et sur cette chaîne on y parlera style et vêtements masculins. Dans cette première série de vidéos, je vais vous parler d'un sujet qu'on me demande souvent et que je connais bien, comment bien s'habiller quand on est petit. Ça a sûrement augmenté depuis, mais je vous mets ici la taille moyenne d'un français en 2006, vous en faites ce que vous voulez que vous soyez concerné par le titre de cette vidéo ou non, cette série peut s'adresser à vous si vous souhaitez quelques conseils concernant l'impact des vêtements sur votre silhouette. Et comme j'ai beaucoup à vous dire sur le sujet, cette première vidéo ne traitera que du bas du corps. Mais le reste viendra ensuite. Dans un premier temps, faisons un petit point théorique. Je sais, on n'est pas à l'école, mais c'est nécessaire, croyez-moi. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car j'appliquerai ces conseils sur... Euh... Bah sur moi-même. Allez, c'est parti être petit, c'est une différence morphologique qui se traduit par une taille plus petite que la moyenne de la population et une taille beaucoup plus petite que celle des mannequins de marque. Mais pourquoi s'intéresser aux mannequins de marque quand on veut bien s'habiller Tout simplement parce que ce sont eux qui véhiculent un idéal de beauté et que c'est leur morphologie, entre autres, qui est recherchée par les marques pour le port et la mise en valeur de leurs vêtements. Regardons alors leur morphologie. Les mannequins sont grands et fins, jusque là à un nouveau, mais ils ont une morphologie bien particulière. En fait, quelle que soit la taille qu'on a, on peut être breviling, donc avoir un long buste et des jambes courtes, ou à l'inverse, être longiling, donc avoir un buste court et de longues jambes. Bien sûr, être grand nous rend plus à même d'avoir une taille dominante en jambes, et être petit d'avoir une taille dominante en buste. Les mannequins, eux, ont les jambes longues, voire très longues, ce qui les rend dominants en jambes. Déjà grands, ils paraissent encore plus grands. Pour bien s'habiller, ce n'est pas tellement la petite taille le problème. C'est le fait d'avoir une proportion buste-jambes très dominante en buste. Et c'est là que le vêtement intervient magiquement, car en recouvrant le corps, il permet de modifier les proportions pour l'œil extérieur. Quand on est petit, l'enjeu est alors d'allonger sa silhouette, et en particulier ses jambes. Astuce numéro 1 pour allonger ses jambes, allonger. On parle ici d'allonger le pantalon, parce que c'est le pantalon qui recouvre les jambes, c'est lui qu'il faut allonger à chaque extrémité pour donner l'impression de jambes plus longues. Premièrement, portez des tailles plus hautes. Ça, la jante féminine l'a bien compris et s'en est complètement accaparée. C'est à mon sens LE détail le plus important parce qu'un pantalon porté plus haut sur la taille et non sur les hanches, c'est un pantalon plus long. Laissez le haut de votre pantalon visible, surtout si vous portez une taille haute. Ne le laissez pas être mangé par votre pull, votre chemise ou votre t-shirt, sinon vos jambes paraîtront rétrécies. Pour ce qui est de l'autre extrémité du pantalon, privilégiez un tombé droit, donc sans cassure, ou alors juste un petit peu si vous ne voulez pas que l'on voit vos chaussettes. En fait, des cassures donnent l'impression d'un pantalon trop grand et créent un volume excessif au niveau de la cheville. Ne portez bien évidemment pas de pantalon court dévoilant les chevilles, c'est très agréable en été, mais ça raccourcit les jambes. A gauche, la longueur du pantalon est parfaite. À droite, le pantalon est un peu court, même si ça rend notre cher ami bien plus heureux comme ça, apparemment. Les revers sont aussi à éviter, car ils rétrécissent les jambes, surtout s'ils sont hauts et contrastants. Trouver la longueur optimale de votre pantalon, c'est assez compliqué, mais une fois que vous l'avez trouvé... Bah vous êtes content. Astuce numéro 2, affiner. Alors j'explique. Ce qui est fin paraît plus long, et ce qui est large paraît plus court. Donner une impression de jambes fine permet aussi de donner une impression de jambes plus longue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les mannequins ont les jambes fines. Pour les affiner, portez une coupe qui suit la ligne de jambes, une coupe ajustée. Pas de bootcut ou de pantalon extra large, mais pas de coupe moulante non plus. Ah les pantalons skinny... Attention, les coupes plus larges ne sont pas à exclure. Par leur largeur, les pantalons larges brouillent le volume des jambes et peuvent les faire paraître plus fines qu'elles ne le sont réellement. Si vous avez le haut du corps fin et que vous portez un pantalon large, l'œil qui est brouillé va les imaginer cohérentes avec votre haut du corps, donc les imaginer fines. Et ouais. Astuce numéro 3, portez les bonnes couleurs. Comme vous le savez peut-être, certaines couleurs ont le pouvoir d'affiner. C'est le cas des teintes foncées. Porter un pantalon foncé permet d'affiner les jambes contrairement à un pantalon clair. Par contraste, ça marche aussi. Porter un pantalon pas si foncé que ça, mais plus foncé que les pièces du haut permet aussi d'affiner le bas du corps. Portez des chaussettes de la même couleur que votre pantalon. Les chaussettes se voient plus qu'on ne le croit, surtout si on porte un pantalon sans cassure aux chevilles. Avec les mouvements, le pantalon remonte un peu. Porter des chaussettes de la même couleur que le pantalon donne alors l'impression d'une jambe prolongée jusqu'aux chaussures. Astuce numéro 4 pour allonger ses jambes, les chaussures. Privilégiez des chaussures basses qui pourront laisser la longueur du pantalon s'exprimer. N'hésitez pas à porter des souliers avec talonnettes. Richeux derby, ça aide un peu en plus d'être joli. Les sneakers font aussi très bien l'affaire s'il y a une bonne épaisseur de semelle. Mais ne partez pas dans les extrêmes, ça deviendra vite ridicule. Voilà pour mes conseils théoriques, maintenant, place à la pratique. Donc, pour cette première application, j'ai voulu faire dans de l'habillé, un peu formel. Le pantalon est en laine et sa couleur est d'un bleu plutôt foncé qui m'affine bien les jambes. La coupe est ajustée, un peu carotte, avec de la place aux cuisses parce que les miennes sont assez fortes. Le pantalon est taille haute, bien sûr, et est porté sans ceinture. Son tombé est droit, sans cassure et sans revers. Avec ça, j'ai enfilé des chaussettes bleu nuit, qui viennent prolonger la jambe au cas où le pantalon remonterait un peu. Pour ce qui est des chaussures, je porte des doubles boucles, qui sont des chaussures basses, qui présentent naturellement des talonnettes. Voilà pour le bas. Remplacez le t-shirt par une chemise formelle, plus une veste ou un cardigan, et vous avez le début d'une tenue habillée, mais pas trop. Le fameux casual chic. Pour cette deuxième tenue, je fais dans du plus décontracté. Un chino d'un bleu électrique assez pétant, je le porte avec un t-shirt blanc pour qu'il soit plus foncé par contraste. La coupe est carotte aussi, avec de l'ampleur aux cuisses et une cheville plus resserrée. Le pantalon est porté à une taille moyenne, voire haute, et le t-shirt est rentré dedans pour bien marquer la taille. Le bas tombe sans cassure et présente des revers. Les revers ne sont pas l'idéal pour allonger les jambes, mais ici ce n'est pas très grave car ils ne sont pas contrastants avec la couleur du pantalon. Les sneakers présentent une bonne épaisseur de semelle et viennent finir le look en rajoutant encore de la décontraction au tout. Je choisis des chaussettes de sport bleu, ce n'est pas exactement la même teinte que le pantalon mais ça reste du bleu. D'ailleurs le côté sport des chaussettes marche bien parce qu'on est dans un registre décontracté et que je porte des sneakers. Voilà pour le bas. Rajoutez quelques accessoires comme des bracelets, des bagues et autres colliers pour rehausser le tout. Vous avez une tenue sympa pour les beaux jours ensoleillés. En résumé, conseil numéro 1, allongez vos jambes. Choisissez une taille haute. Le tombé de celui-ci doit présenter peu ou pas de cassure à la cheville. Évitez les pantalons courts et les revers très apparents. Conseil numéro 2, affinez vos jambes. Privilégiez une coupe ajustée comme le semi Slim. Les coupes larges ne sont pas à exclure, surtout si vous avez des jambes fortes. Conseil numéro 3, choisissez bien vos couleurs. Privilégiez des couleurs foncées qui vont affiner vos jambes. Portez des chaussettes de la même couleur que votre pantalon pour prolonger votre jambe. Conseil numéro 4, choisissez bien vos chaussures. Privilégiez des chaussures basses pour laisser la longueur de votre pantalon s'exprimer. Choisissez des souliers avec talonnettes ou des sneakers avec semelle épaisse. Et voilà, c'était tout pour mes conseils concernant le bas du corps. La deuxième vidéo de cette série concernera le haut et arrive bientôt. Allez, à très vite